La quête initiatique, c'est une manière de rendre conscience ce qui est naturel. Et si on apprend à vivre, à accueillir en conscience les saisons, on est dans un état initiatique, ce qui nous permet d'accompagner nos états d'âme ou nos états physiques d'une manière où on participe à son destin au lieu de le subir. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'importance des équinoxes et des solstices. Ça, c'est une réalité réellement. Une réalité cosmique, C'est pas de, de l'ésotérisme. Qu'est-ce que c'est la, euh, la fin de l'été et le début de l'automne C'est l'été, c'est le moment où on fait la, les récoltes. C'est le moment des récoltes. Après l'été, on doit faire le point. On doit faire le point. Qu'est-ce qu'on a récolté Qu'est-ce que je garde On doit faire un triage. Qu'est-ce que je jette, ça c'était vraiment nul, ça, ça, ce truc-là était bon, je le jette, ça devient du compost, ajouter jeter n'importe où. Et plus ça va, plus vous êtes à l'heure du temps, plus vous êtes à l'heure des saisons, plus c'est facile. Parce qu'il n'y a plus d'arriéré. Et du coup, eh ben vous vivez une vie initiatique extrêmement facile.